Primoz Populi, bonjour à toi. Bienvenue à cette première chronique de « On a toujours fait comme ça ». Aujourd'hui, le sujet, ce sera euh, tel que promis, le syndrome de l'imposteur. Donc, euh, commençons par le définir. Le syndrome de l'imposteur, souvent aussi appelé le syndrome de l'autodidacte, c'est une euh, tendance maladive à rejeter toute propriété euh, d'accomplissement personnel. Donc, c'est euh, souvent vécu par des gens qui vont simplement rejeter euh, le mérite de tout accomplissement qu'ils auront fait, que ce soit personnel ou professionnel. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui, dans sa vie personnelle, est absolument convaincu qu'il ne mérite pas son emploi, qu'il ne sait absolument pas ce qu'il fait, et qu'éventuellement, quelqu'un va découvrir qu'il est que c'est une espèce de grosse fraude, une machination, euh, qui va être exposé au grand jour et va perdre son emploi. Euh, ça, c'est le cas un peu extrême. et On utilise souvent l'expression « syndrome de l'imposteur » pour des gens qui euh, font face à certaines situations où ils ne se sentent simplement pas prêts à, à pouvoir continuer ou à faire ce qu'ils doivent faire. Un bon exemple de syndrome de l'imposteur, moi-même. J'ai commencé à écrire euh, bien avant de créer primospopuli.com. C'était sur LinkedIn, des articles LinkedIn. Je m'étais dit au début, je suis qui pour écrire J'étais simple Scrum Master, je n'avais absolument pas d'expertise de, plus poussée que le voisin. Euh, mais je me disais, j'ai des frustrations, il faut que j'écrive. Et j'ai écrit et ça a marché. Euh, j'ai été assez chanceux, ça a marché très vite. Et plus j'avançais, plus je touchais des, des sujets qui étaient hors de mon, ma zone de confort, euh, pas exactement dans mon expertise. Et je me disais, mais qui va lire ça? Tout le monde va dire, je suis, tu connais rien là-dedans, tu parles des RH, Olivier, mais tu n'es pas, pas un expert RH, tu parles de recrutement, tu n'es pas recruteur, qu'est-ce que tu connais là-dedans? Euh, donc, j'ai longtemps hésité avant d'écrire, et finalement, euh, tout a débloqué lorsque j'ai fait ma première conférence. C'était au Agile Tour de Sherbrooke, et euh, mon patron de l'époque et moi avons décidé d'aller parler en avant euh, d'une de, salle d'environ 50 ou 60 personnes. Et le moyen qu'on a trouvé c'était simplement de faire « Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels les gens ne pourraient pas nous, euh, nous reprocher de ne pas être des experts? Y a-t-il des sujets euh, qui sont propres à nous, notre expérience personnelle? » Personne ne pourra dire « Olivier, tu n'as pas vécu cette, cette expérience personnelle. » Donc, on a simplement raconté ce qu'on vivait nous et comment nous on faisait les choses. Personne ne pouvait nous contredire, personne ne pouvait dire « « Ah, mais non, vous n'avez pas vécu ça comme ça. » Bien sûr, nous l'avons vécu, on est les seuls à l'avoir vécu. Donc, j'ai commencé à me déduire un petit peu qu'il n'y avait euh, rien de mieux que d'utiliser son expérience personnelle pour faire de nouvelles expériences. Ce qui est important aussi avec le syndrome de l'imposteur, c'est euh, d'être à l'aise, de se sortir de sa zone de confort. Le seul moyen d'agrandir sa zone de confort, c'est d'en sortir. On peut commencer par des petites expériences contrôlées, très, très, très simples, simplement pour voir qu'est-ce que ça donne, est-ce que je dois continuer, est-ce que j'arrête. Euh, ce qui est très intéressant aussi, c'est de commencer avec des, des sujets qu'on connaît un petit peu, mais qu'on pousse un peu plus loin que notre zone de confort. Euh, par exemple, lorsque j'ai décidé d'écrire, ben j'ai sorti de mes sujets habituels pour commencer à parler de culture, de valeur, de recrutement, de d'antifragilité et un paquet d'autres choses. Ce qui est intéressant avec tout ça, c'est qu'on finit par se rendre compte éventuellement, on a été beaucoup plus loin qu'on croyait. Je vais vous donner un exemple très concret de syndrome de l'imposteur. J'ai des gens dans mon réseau à qui je parle régulièrement sur LinkedIn, et ça m'arrive assez souvent de leur dire, « Mais c'est une excellente discussion, voudrais-tu écrire sur ce sujet-là? » Et je ressens immédiatement la, la montée de bouclier, les gens deviennent nerveux. Il y en a même qui m'ont dit, Olivier, j'ai pas dormi le soir où tu m'as demandé ça. Qui suis-je pour aller parler sur un blog aussi important que le tien? Alors que le mien, je le trouve tout à fait euh, c'est moi, c'est ce que j'écris. Donc pour moi, c'est un peu étrange. Et je fais comme Ah, ils sont jeunes, ils sont drôles, ils sont cute. Et pourtant, c'est exactement ce que je vivais, il n'y a même pas un an. Donc à une certaine personne, j'ai dit très exactement ça. C'est très simple, pour vaincre ton syndrome de l'imposteur, tu n'as qu'à devenir une sommité mondiale sur un sujet. En ce moment, tu es la sommité mondiale sur ce sujet par rapport à comment tu te sens par rapport à ce sujet-là, par rapport à comment tu voudrais qu'il se développe ce sujet-là, comment est-ce qu'il t'affecte et qu'est-ce que tu as, qu que tu, de quoi tu rêves, de quoi tu as envie pour ce sujet-là. Personne ne peut te les enlever. C'est à toi. Écris-les. C'est toujours pas arrivé. Mais c'est pas grave. Je commence à dire ce, ce discours à peu près tous les gens avec qui je parle et à qui j'offre de contribuer à Primos Populi. Et, et, même, et même carrément sur des activités de tous les jours. C'est comme ça qu'on développe une certaine confiance, mais c'est aussi comme ça qu'on se rend compte que c'est pas si important ce que les autres pensent. Donc euh, j'ai moi-même fait ça. J'ai écrit, je me disais, les gens vont clairement dire, Olivier, tu n'es pas un expert en la matière. Mais ben non, personne ne me dit ça, tout le monde faisait, oui, c'est exactement ça. Alors, j'ai simplement continué. Mais je me suis rendu compte que le risque de se tromper est de moins en moins épeurant avec le temps. Et la curiosité l'excitation d'essayer quelque chose de nouveau grandit souvent éventuellement beaucoup plus grand que le risque euh, de se tromper ou le risque de ne pas aimer ça. Donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo-là en ce moment. J'ai jamais fait de vidéo. J'essaie un autre angle pour filmer en ce moment parce que le dernier vidéo, je ne l'aimais pas. Je ne suis pas encore très bon pour éditer. J'ai trouvé ça, par exemple, en quatre heures. J'ai essayé des choses jusqu'à temps que ça donne une édition qui était à peu près acceptable. Et je peux vous garantir que d'ici une dizaine de vidéos, ça va s'être vraiment beaucoup amélioré. Je vais avoir recommencé trois ou quatre fois plutôt que 18. Il faut vraiment y aller à petits pas. Il est par petites expériences contrôlées. Euh, se lancer dans ce qu'on ne connaît pas, oui, absolument. Surtout si on n'est pas un expert. Des fois, c'est ce qui est le plus rafraîchissant. Donc, voici mes conseils pour terminer. Essayez. Ne pensez pas à ce que les autres vont dire. Vous avez le droit d'avoir des opinions, de vivre quelque chose d'une manière particulière. Vous avez le droit de souhaiter des choses. Tout ça vous appartient. Et tout ça, vous avez le droit de l'écrire. Vous avez le droit de faire des vidéos là-dessus. C'est une excellente manière de combattre son syndrome de l'imposteur. Et éventuellement, lorsque vous vous dites « je ne suis pas un expert, je suis junior, je n'ai pas d'expérience », bien vous serez surpris de voir à quel point simplement écrire un article ou deux sur un sujet qui vous tient à cœur, même si vous n'êtes pas expert. Et des fois, c'est encore plus de crédibilité si vous dites « je ne suis pas expert, mais j'ai découvert que par tel tel moyen ». Les gens vont des fois vous lire encore plus que les soi-disant gourous experts de à peu près toutes les choses dans le monde. Donc, essayez-le et vous verrez que, euh, éventuellement, votre, euh, vos réflexes d'autrefois vont simplement disparaître. Maintenant, aujourd'hui, avec tous les essais erreurs que j'ai faits, c'est plutôt pour moi épeurant de ne pas essayer quelque chose et je trouve ça très très euh, emprisonnant de, de rester dans mon petit cocon où je suis à l'aise. Il euh, n'y euh, a rien de pire que des pantoufles pour moi. J'ai euh, presque tout le temps envie d'essayer de nouvelles chaussures. Donc, euh, dès qu'il y a quelque chose que ah, je connais pas, je ne l'ai jamais fait, maintenant, je vais essayer. C'est génial, je vais essayer, je vais pouvoir le raconter. Donc, pour tous ceux qui ont toujours rêvé d'avoir un blog, un canal YouTube, lancez-vous, ça vaut la peine. Si ça marche pas, arrêtez essayez quelque chose de nouveau. Vous allez voir, éventuellement... Votre zone de confort va s'agrandir et plus personne pourra dire que vous n'êtes pas un expert, vous parlerez plus fort qu'eux. Sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée. Et n'oubliez pas, le monde du travail ne se changera pas tout seul. Et pour ça, on a besoin que tout le monde sorte de sa zone de confort. Détruisez votre syndrome de l'imposteur. Bonne journée.